Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers fans de je Communique TV sur YouTube. Avec vous, M. Israël. Je vous propose aujourd'hui euh, des activités de conjugaison. Il s'agit de passer composé. Comment conjuguer les verbes ou passer composé Alors d'abord, euh, je vous propose cette activité vraiment très simple. Il suffit de souligner dans le texte les verbes conjugués ou passé composés, puis compléter le tableau. Alors, il y a un tableau, verbe ou passé composé, qui se compose de quatre colonnes. Verbe du texte, auxiliaire, participe passé et infinitif. D'abord, on va lire ensemble le texte, après on va faire cet exercice. Alors, lorsque la guerre a éclaté, les hommes sont partis les premiers. Bientôt, les vivres ont commencé à masquer car les trains n'ont plus transporté que des chars et des camions. Dès que les sérènes ont tué, les gens se sont précipités dans les abbayes anti aériens Les avions ont bombardé la ville, de nombreuses maisons ont brûlé. Malgré la guerre, une vieille femme a continué à distribuer du long. Lorsque la guerre a éclaté, les hommes sont partis les premiers. Bientôt, les vivres ont commencé à manquer car les trains n'ont plus transporté que des chars et des canons. Dès que les sirènes ont hurlé, les gens se sont précipités dans les abris antiauriens. Les avions bombardaient les îles. De nombreuses maisons ont brûlé malgré la guerre. Une vieille femme a continué à distribuer le jour. nouveau. Alors, euh, on va faire euh, la correction de cet exercice. C'est une demande de, de souligner dans le texte les verbes conjugués au passé composé, puis compléter le tableau. Alors, sans peine de souligner, j'ai déjà écrit ici dans la partie de du tableau, les verbes du texte, il y a éclaté, sont partis, ont commencé, en on transporté, en violé, se sont précipités, c'est un verbe pronominal, ce c'est normalement avec euh, l'auxiliaire euh, être. Au présent, bien sûr, on bombardait, on volait, on Alors, euh, comme vous voyez, euh, le passé composé se font de deux éléments l'auxiliaire avoir ou être au présent plus le participe passé. Alors, il euh, y a A comme euh, auxiliaire ou avoir, on aussi, c'est un auxiliaire avoir, son, c'est l'auxiliaire être. Alors, A, c'est troisième personne du singulier, on, c'est troisième personne du pluriel, et son, c'est troisième personne du pluriel concernant être. Euh, euh, voilà, vous avez bien compris qu'il y a deux, deux seulement, deux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire, euh, être, c'est le verbe partir, et pourquoi parce que c'est un, euh, un verbe de mouvement, et, et se précipiter, c'est un verbe pronominal, euh, les verbes pronominaux en français se conjuguent normalement avec l'auxiliaire, être. Alors, euh, parlons un peu du participe passé. Il y a, comme euh, vous remarquez, éclater, commencer, transporter, hurler, précipiter, bombarder, brûler, continuer. La plupart des verbes ici, au premier groupe. Euh, pour partir, c'est un verbe de troisième groupe, ce qui euh, se termine par « i ». Et puisqu'il y a son, euh, normalement on doit faire euh, l'accord, euh, on doit mettre S. On dit, euh, euh, les oui, euh, les hommes sont partis. Les hommes sont partis. Il y a un accord entre le participe passé et le, su et le sujet de la phrase. On va voir euh, plus tard. Alors... C'est ça, alors il y a l'infinitif euh, que vous voyez, éclater, commencé à transporter, hurler, se précipiter, c'est un verre pronominal premier groupe, bombarder vous ici, c'est premier groupe, partir uniquement au troisième groupe. Voilà, c'est fini pour euh, aujourd'hui, on vous voit la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour continuer toujours la formation de la langue française. Merci beaucoup. A très bientôt